On va voir comment faire des torsades réversibles, c'est-à-dire comme ça, et qui de l'autre côté se présentent de la même façon. Ou alors comme ça. Voilà. Je vais commencer par les premières. Donc Pour faire des torsades réversibles, on part sur un point réversible. Euh, là, en l'occurrence, ce sont des côtes 1-1. On le voit endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, etc. jusqu'au bout du rang. Alors c'est comme des torsades normales, sauf qu'on part donc sur des côtes. Donc là, je suis sur un rang où je vais faire, euh, où je vais torsader, où je vais faire le croisement. Donc il y a, on voit deux mailles endroit ici, mais comme euh, il y a une maille envers à chaque fois avec qui va avec chaque maille endroit, en, en fait, on a 4 mailles en tout, hein, 4 mailles qui se croisent sur 4 avec de chaque côté une endroit, une envers, une endroit, une envers. Alors pour croiser on va le faire vers la gauche. Alors vous prenez la méthode qui vous, qui vous convient, hein, celle qui vous convient soit avec une auxiliaire sans auxiliaire, euh, moi je vais utiliser un arrête maille parce que je n'ai pas de vraie auxiliaire donc je glisse mes quatre mailles sur l'arrêt maille si j'avais fait une vraie auxiliaire ce serait une auxiliaire et je le place devant Je reprends mon aiguille et je vais donc tricoter les mailles comme elles se présentent là, c'est-à-dire endroit, envers, endroit, envers. En les remettant bien. Donc endroit. Je les rapproche bien, je serre. Hein. Envers. en droit, envers maintenant je vais reprendre les mailles qui attendent si j'avais une vraie aiguille à torsage je la reprendrais directement là il faut que je les remette sur l'aiguille et même chose je regarde comment elles sont en droit, envers c'est un peu serré en droit, envers, en droit, envers. Et je finis mon rang. En droit, envers. En droit envers donc je n'ai fait que des alternances en droit envers des côtes 1 1 maintenant je vais montrer sur des côtes 2 de 2 alors voilà ma torsade réversible sur côte 2 2 si je vous la montre c'est pas par hasard c'est parce que ça sert de base à une écharpe qui s'appelle palindrome et un palindrome, c'est une phrase qui se lit euh, à l'endroit comme à l'envers. Donc euh, le nom est bien trouvé. Donc 2-2, deux, deux. Donc euh, on monte, on monte euh, les mailles, on fait des côtes 2-2 de en commençant par 2 mailles endroit. Alors là, pareil, c'est un rang sur lequel je vais faire la torsade, toujours vers la gauche. Donc je commence par deux mailles endroit. 2 mailles envers. et là je torsade, pareil, 4 mailles, sauf que c'est deux endroits, 2 envers, sur quatre autres mailles, 2 endroits, 2 envers, même opération, je passe ces 4 mailles là sur une aiguille auxiliaire que je mets devant, je récupère mon aiguille, et je tricote deux endroits, deux envers toujours en resserrant bien deux endroits donc je tire le fil là derrière je mets mon doigt dessus pour qu'il ne souffle pas deux envers et je récupère mes mailles qui sont en attente. Je vais vite donc je fais peut-être un petit peu n'importe quoi. 2 3 et 4. Hop et deux endroits deux envers. Alors en passant quand je penche vers la gauche les mailles qui sont à l'endroit qui sont Devant par rapport aux mailles envers qui sont derrière, elles se place bien par-dessus. C'est ce qui fait que ça masque bien le, le, le, la torsade, le, le passage d'un côté à l'autre. Alors Je vais m'expliquer un petit peu plus précisément tout à l'heure. Voilà, puis après ben on fait, on continue. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on torsade vers la droite. Et voilà donc ce que ça donne quand on torsade vers la droite. Alors, je vais le faire là pour vous montrer. Euh, enfin, bon, c'est quand même pas terrible. Donc là, j'ai fait une, une mini euh, torsade. Il n'y a qu'une endroit, une envers. Donc, je torsade vers la droite. Alors cette fois je vais faire ça à ma façon. Je prends là. J'en profite pour vous montrer comment je fais. et là ben, on voit une maille endroit qui est en train de se faire doubler par une maille envers en fait et c'est ça qui fait que c'est pas très bon c'est à dire que là il n'y a pas la maille endroit pour masquer le croisement donc la solution quand on veut croiser à droite c'est de commencer par une maille envers Pareil, mini torsade aussi, et la torsade commence aussi par envers en droit au lieu de endroit envers. Donc voilà ce que ça donne. Je le fais aussi. Donc je commence par une maille envers. Je vais suivre une maille endroit et je croise à droite. Les deux de gauche viennent devant, et là la maille envers, elle se retrouve envoyée vers l'arrière et recouverte par ta maille en droit qui masque bien du coup le croisement. Donc, En résumé, torsade réversible à base de points réversibles, ce qui est tout à fait logique. Quand on veut croiser à gauche, on commence par une maille en droit. Quand on veut croiser à droite, on commence par une ou des mailles envers.